Ouais, je laisse passer, je laisse passer. Bah, bah, bah. Oh, ça pique. Brrr. Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous l'hiver le grand froid. je fais du windsurf depuis l'âge de 10 12 ans et aujourd'hui j'en ai 38 et euh, pendant toutes ces années j'ai connu un paquet de sessions l'hiver où on avait froid froid mais on avait vraiment mal tellement on avait froid et euh, j'ai appris quelques petits trucs pendant toutes ces années et parallèlement, ce qui a beaucoup changé euh, durant toutes ces années, c'est l'équipement avec lequel on va à l'eau. Aujourd'hui, on est d'accord qu'on a des super combis, des super chaussons, des super cagoules, mais il reste quand même le problème des mains quand les températures descendent en dessous des 5, 6 degrés. J'ai essayé toutes sortes de gants, paumes ouverte, paumes fermée, intégrales, moufles, toutes sortes de trucs. J'ai jamais trouvé un truc qui fonctionnait tous les 5 ans. Je remets 40 euros dans une paire de gants de compète. Et tous les 5 ans, je suis déçu par ce que ça m'apporte. Je voulais dans cette vidéo te donner mes petits tips pour négocier au mieux ce qu'on appelle l'onglet. L'onglet, qu'est ce que c'est euh, quand tu vas à l'eau qui fait très froid, que tu aies des gants ou pas. Il y a un moment où tu vas sentir tes mains s'engourdir si tu n'as jamais vécu ce phénomène et tu vas sentir que tu as les mains un peu dures et que ça te brûle. Lorsque tu fais une pause et que tu t'arrêtes sur la plage, si tu as navigué pendant une heure, une heure et demie, ou même, ou même moins, tu vas sentir une sensation de brûlure vraiment intense, très intense, vraiment très, très douloureuse dans le bout des doigts. Et progressivement, cette douleur va s'estomper. et Tu vas avoir une sensation de chaleur qui va envahir tes mains et tu vas retrouver euh, bah, tes sensations tactiles euh, normales, habituelles, on va dire. Alors moi, le conseil number one que je te donne, c'est déjà d'opter pour un jour où, même s'il fait 5 degrés, il y a du soleil. Tu verras qu'il y a une différence énorme entre une session à 5 degrés partant nuageux et une session à 5 degrés partant ensoleillé. Je dis 5 degrés, ça peut être 3, ça peut être 2. La différence est énorme. On se réchauffe beaucoup mieux avec du soleil, on a moins froid euh, lorsqu'il y a du soleil. C'est du bon sens, mais faut pas l'oublier. Deuxième étape toi à la maison. Chaussons, combi. Cagoule, tu pars en bagnole, même si tu pars sur un spot qui est pas tout près de chez toi, tu vas habiller. faut mieux que tu arrives sur le spot en crevant de chaud et au moins tu es prêt à aller à l'eau, euh, plutôt que de te changer au cul de ta bagnole et d'avoir froid de déjà trop froidir avant la session. Au niveau de l'équipement, je ne vais pas faire la promo de tel ou tel combi, c'est pas le but. Euh, moi j'utilise des O'Neill depuis quelques années, parce que j'aime bien. C'est coup, coupé pour moi, mais ça dépend du gabarit de chacun assez élastique, c'est pas les plus chers. Et puis surtout, j'ai un peu d'élasticité en bas, ce qui évite d'avoir de l'eau qui stagne et d'avoir des bonbonnes d'eau que tu es obligé de vider par moment donc ça me convient bien à ce niveau-là. Mais surtout, elles sont assez chaudes, combi de 5 4 5 mm au niveau du corps, 4 mm au niveau des, des manches. J'utilise des petits chaussons à temps, des petits chaussons de 2 mm, je crois, qui sont très fins. Pendant des années, j'étais complètement allergique aux chaussons, ça m'énervait, je faisais du freestyle en windsurf et j'aimais pas perdre cette sensation du, du contact entre la peau et le, le pad. Et puis, bah, je vieillis un peu, j'ai envie de confort et j'avoue que ces petits chaussons très fins finalement, ils te permettent d'à peine re-régler tes, tes foot straps si tu que strapé et ils te tiennent chaud, ils te protègent les pieds. Quand tu as les pieds un peu anesthésiés par le froid, des fois, tu te rends pas compte que tu t'es blessé quand tu te prends un coup. Sur la planche ou avec ton mât, c'est plus vrai en windsurf qu'en wing, mais tu peux te blesser aussi avec le foil en wing. Et du coup, euh, je trouve que c'est bien de se protéger les pieds, surtout en hiver. Pour la tête, il existe plusieurs solutions. Euh, J'en vois qui, des fois, mettent des bouts de cagoule, des cagoules qui sont coupées au cou. C'est pas l'idéal. Il existe les, la solution la meilleure, enfin le must et le plus onéreux, c'est la combi qui intègre une cagoule. Les surfeurs aiment bien ce genre de combi. Euh, maintenant, euh, ce sont des combis qui, passé le mois d'avril, ne vont plus trop trouver d'usage parce que bah, la cagoule, tu peux la, tu peux la relever, mais tu l'as toujours autour du cou, c'est un petit peu emmerdant. Donc, moi, j'ai une autre solution c'est un Top Marcel. Donc, tu vois, mes bras peuvent sortir, J'ai pas d'épaisseur au niveau des manches. Top Marcel Cagoule, c'est Rip Curl qui fait ça. Ouais, Flash Bomb, comme les, comme les noms des combis. À l'intérieur, on a la petite polaire de la mort qui tient hyper chaud à la tête, petite visière, petite doublure, ça te protège. Quand tu portes ta planche avec le foil sur la tête ou une voile, si tu n'as plus trop de cheveux, moi j'en ai encore un peu, donc c'est cool, mais euh, c'est pas mal, ça amortit aussi, ça protège un petit peu des chocs, tu te sens bien, t'es bien au chaud. Et puis surtout, ça fait la jonction entre ton, ton cou et ton corps, et je trouve que c'est super bien. Et euh, quand l'hiver, tu perds un petit peu de poids ou es un petit peu, tu flottes un peu ta combar, ça permet de rembourrer un peu, il y en a, c'est l'inverse, ils prennent du poids l'hiver. Bon. Chacun ses, ses problèmes, mais euh, je trouve ça pas mal. Ça, c'est pour la tenue. T'as vu, j'ai retrouvé ça. C'est les tout premiers windsurfing Magazine, l'ancêtre de Windmag. C'est mon papa qui les avait. J'ai même le numéro 1 officiel. Hein. Pour moi, c'est de la déco. Faut en prendre soin, c'est des archives, c'est des reliques. Bon Ensuite, une fois que t'es es sapé, va sur un spot qui n'est pas à une heure de chez toi. Opte pour le spot maison qui n'est pas trop loin ouais C'est pas très fort. Hein. bah Moi, chez moi, dans les marais, euh, ouais, ça souffle quand même un peu. C'est vrai qu'en est, faut que ce soit bien fort pour aller boîteriser qui te font décoller. Tu vas à l'eau en combi, tu rentres du spot en combi dans ta bagnole. Alors pour ça, il y a les housses étanches sur les sièges, je vous recommande. Moi, j'ai ça. C'est pas mal. Ou du bulpack ou du film plastique, ce que vous voulez, de la bâche. Allez pas naviguer tout seul et ne tentez pas le diable sur ces sessions. Ce n'est pas le moment où tu vas apprendre un nouveau move. On va se faire des sessions cruising assez pépères, On ne va pas trop forcer. Dans la mesure du possible. Il faut prendre sur soi. Pensez à bien manger avant une session, alors pas à se gaver, mais euh, souvent, on constate que quand on n'a pas mangé, on ne s'est pas alimenté suffisamment. Tu peux te refroidir plus facilement. T as, t as, ici, tu as d'un côté les marais, avec de la flotte à marée haute, et de l'autre côté, tu as le côté mer. On en vient à la partie la plus importante, la gestion de l'onglet. Ma stratégie est la suivante. Je gré on va à l'eau direct et on sécurise en prenant un matos qui va voler facilement. Si vous hésitez entre deux ailes de foil, par exemple, bah, vous prenez l'aile la plus grosse, comme ça vous êtes sûr de voler et vous ne mettez pas dans des plans de galère. Vous allez devoir rentrer à la rame. Ça, c'est important. Euh, ouais, 98 d'envergure. Ensuite, je vais à l'eau. Premier bord, premier bord avec un S. Je vais naviguer 10 minutes. Là. Et après, je m'arrête, je fais un break. On sort pas de l'eau, c'est galère en foil de sortir de l'eau. Euh, vous pouvez vous mettre à califourchon sur la borde euh, tranquillement. Et là, on laisse passer l'onglet. Vas-y Vas-y, ma poule Ah je laisse passer l'onglet là Yes C'est pas trop douloureux parce que j'arrête On est en ayant navigué juste 10 minutes. À ce stade, tu n'as pas navigué pendant 45 minutes, une heure, donc tu vas sentir des brûlures, mais elles vont être moins fortes que si tu navigues comme un porc pendant une heure sans t'arrêter. Parce que c'est bien, parce que tu t'éclates, parce que tu es content, mais tu oublies ce qui t'attend derrière et tu oublies que tu vas souffrir derrière ou tu ne le sais pas encore si tu n'as pas expérimenté. Donc on fait un break. On laisse passer l'onglet. 1. elle va être moins douloureuse. 2, elle va passer rapidement. En fait, toute la stratégie, c'est de le laisser passer quand il n'est pas encore trop tard. Donc ça, ça te brûle un peu, mais pas trop. Tu repars. Là, tu vas te remettre un coup de 20 minutes cette fois-ci. Tu arrives, ah, tu chopes cette poignée et tu passes comme ça. Et puis, dès que tu sens que tu les mains qui durcissent un peu, tu sens que c'est pas pas nickel, tu refais un break. Là, j'ai les mains qui brûlent. Je pense que il va falloir se faire un petit break. Si tu es à plusieurs avec des copains comme moi avec Greg l'autre jour, c'est cool. Ça permet de le voir tourner autour, de le filmer. <rire> eh, si tu passes dans mon dos, ça filme, Grégo. Ah, okay. tu passes dans le dos, ça filme nickel. Et quand ça passe, retourne et tu peux allonger comme ça tes bouts de session à chaque fois que tu fais un break et au bout de la troisième fois en général alors on est tous différents attention euh, pour moi ça marche comme ça au bout de trois fois la chaleur revient dans les mains et après tu n'as plus besoin de t'arrêter tu peux te mettre des grosses gros, des gros gros rides sans t'arrêter et euh, sensation, le, le corps s'habitue en fait c'est ça qui est, qui est vraiment cool et après tes peinards pour le reste de la session Il y a une vraie différence quand tu fais des pauses, des micro-pauses comme ça, tu te forces et t'anticipes pour faire des pauses par rapport à quand tu vas naviguer et tu navigues une heure et demie et tu t'arrêtes. Il y a une vingtaine de nœuds annoncés aujourd'hui et on a du matos à tester. C'est parti, je vous laisse. À plus.